Good morning. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le dimanche mat Avraham, Mordechai, Yében Yitzhak, Véphanie, ainsi que fois d'autres. Shmuel, Benléa, B'tor, Shachol d'Israël. Si vous souhaitez aussi le dimanche prochain, une minute de Mishnah, contactez le service communautaire. En nous étions en séance de méditation. Perikalef, Mishnah Chet. Haediot, toffer que d'arakhové roman machliv. Mes sargines et Amitot. Rabbi Yossi Omer. Mais matrim. Deux sujets dans notre Mishnah. Le premier, c'est coudre pendant la mue. Des fois, on voit de coudre pendant la Quelqu'un qui a eu un besoin, un habit, un vêtement pour le kholam, pour le, pour la fête, qui a, qui a un problème, qui a eu un trou, qui a, il a besoin de coudre. Le principe là, il est simple. C'est que tu as le droit de faire quelque chose de très provisoire, mais pas quelque chose de bien fixe, en fait. Ça, c'est en général. Spécifiquement, on va s'intéresser à la personne qui coud elle-même. Un idiote t'offre que Si, toutefois, toi tu es un idiote, tu es quelqu'un de simple, tu n'es pas un professionnel dans la couture, tu as le droit de coudre tout à fait normalement. Tandis que Verumann, si tu es un professionnel, un couturier professionnel, il est obligé d'être Makhliv. Makhliv, c'est l'un de Kelev, coudre comme des dents de chien. On explique de quoi on parle en fait. On parle d'abord, c'est quoi un idiote et c'est quoi un, un, un expert. C'est pas qu ce qu'il travaille concrètement, mais c'est plus sa qualité de couture. C'est ce que coudre. Alors j'ai peut-être compris, c'est que quand il fait un ourlet, il est capable de coller deux tissus avec une bande sur l'autre, sans que ce soit bien, bien mis, parfaitement, sans que ce soit parfois un peu plus large, un peu moins large, je pas tellement compris comment de quoi ça va exactement, mais je lis dis ce qu'il y a des, des mots qui sont dans ta noir, c'est il s'écoute parfaitement, ça sort tout net, donc tu es un professionnel. Si tu es un professionnel, tu ne peux pas coudre normalement, tu dois coudre comme des dents de chien. C'est quoi des dents de chien bah, C'est que tu fais une, une couture en haut, une couture en bas, une couture en haut, une couture en bas, de manière pas du tout euh, homogène. L'essentiel, c'est que tu attrapes ton tissu pour qu'il te. pour que tu puisses, pour qu'il ait une allure de de porter, mais pas que ce soit une autre couture durable, d'accord Donc on a le droit de coudre, si c'est pour les besoins de croire on a le droit de coudre, mais sans couture professionnelle. Ensuite, au est et amitot, selon un principe aussi, on va s'intéresser maintenant à les srogues, messargin, ça veut dire qu'on va tisser des lits. Comment est-ce qu'ils faisaient en fait Je ne sais pas si c'était des lits ou bien juste des sortes de hamacs de l'époque, où en fait, ils prenaient des, des sangles, qu'il tendait sur deux bois, sur deux bois parallèles, fabriquant en fait un, une sorte de matelas, de matelas en, en tissant, en, en tressant des, en tressant des, des sangles et comme ça, ça veut que c'était assez moins rude au lieu d'avoir une planche, il y avait quelque chose de plus souple. Alors Tanaka me dit Tu bah, t'as le droit, monsieur, de, de tresser, de tisser, de tresser les, un lit entier en, en, en tendant les sangles comme ça qui vont s'entrecroiser. as le droit de le faire pendant pendant la mouette, si tu veux." c'est pour le besoin de Yom Tov. Tandis que Rabi Yossi mes mais Rabi aussi pense que non, je ne te permets pas de les tresser pour la première fois. Mais si tu en avais un qui était tressé, qui s'est détendu, je te permets de tendre, de retendre de nouveau les cendres, même si ça va te demander un peu de travail, malgré tout ça, je te permets de le faire pendant qu'on en mette. C'est un premier avis, un deuxième avis qui explique ça à l'envers. Rabbi aussi nous dit, « Affe, Matrim non seulement je te permets de tresser pour la première fois, mais même aussi, je te permets aussi de, si toutefois, ça c'est c'est devenu moins moins tendu, plus souple, qu'il y a plusieurs techniques concrètes pour mettre, les choses, pour mettre des, des, des choses entre les sangles, pour pouvoir un peu mieux tasser, mieux, mieux renforcer le, le système, sans te mettre à retendre les, les sangles. Ma il vient, il nous dit, je te permets même, si tu as besoin de les tendre de nouveau. D'accord Ça fait deux avis, comment comment étudier. Je reprends. Selon Tanakama, juste, tu as le droit de... Tanakama, il permet même de tresser. Tu tends les sangles, tu les entrecroises. Et comme ça, tu vas fabriquer ton matelas. Souvent, Rabi aussi, il nous a dit que tu as le droit de tendre. La question c'est juste que c'est même de tendre, parce que Tanakamel a interdit de tendre, mais lui, il va permettre même de tendre, même si concrètement, tu avais d'autres moyens de procéder autrement pour obtenir le même résultat, pour tendre, sans te prendre la tête, à tendre. Tu te, avais un moyen de mettre des choses qui allaient, qui allaient momentanément tirer et aider. Non, Rabbi aussi il nous permet de le faire concrètement. Ou au contraire, Rabbi il vient de te dire, je ne te permets pas de tresser pour la première fois. Mais si c'est déjà tressé, ça c'est relâché. Ça permet de le tendre au d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tous. C'est là.